Salut à toutes les amis, j'espère que vous avez été ce magnifique ma violence aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne, parce que je n'ai pas aimé aujourd'hui, les amis, ai on est sur le serveur de mon ami Vulcano Game, Andaria, qui réouvre le 4 novembre prochain, donc euh, aujourd'hui je suis accompagné de Vulcano Game, comment vas-tu Vulcano ça va, ça va bien et toi Ça va plutôt bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas euh, parlé en vidéo mon cher ami Vulcano Game. La dernière fois que j'ai présenté ce magnifique serveur, si tu te souviens, c'était à la première version de celui-ci et j'avais euh, troll la communauté, j'avais hacké le serveur, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'avais euh, fait une vidéo parce que j'avais hacké le serveur et j'avais fait pas mal de vues. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo numéro 2, donc j'ai hacké le serveur numéro 2. <cười> Lol non je rigole les amis, aujourd'hui je vais vraiment vous présenter le serveur avec... Avec notre ami Vulcano Game mais juste avant qu'on commence euh, je, je vais, on va juste clarifier quelques petits points dès le début pour la vidéo euh, spéciale boss tour Halloween de Cafe Action je vous l'avais promis pour aujourd'hui finalement ça va être remis à demain vu que cette vidéo là était quand même assez importante aussi je suis pas rémunéré pour la vidéo parce que Vulcano Game il est trop pauvre pour me donner de l'argent euh, donc qu'est ce qu'on va faire c'est que euh, on va vous présenter le serveur de A à Z et que euh, et puis voilà si vous avez envie de rejoindre le serveur vous pouvez l'ouverture aura lieu comme Vulcano l'a dit le 4 à, euh, 11, euh, le, 4, euh, le 4 novembre excusez-moi à 16h Et euh, vous avez plusieurs avantages si vous ré le trailer Donc si vous uploadez le trailer, qui est dans la description bien entendu, vous téléchargez Même si vous avez aucun abonné, ça dérange pas Vous uploadez le trailer et puis je crois que vous pouvez avoir une clé, des points boutiques, des trucs comme ça Dépendamment du nombre de vues que vous allez faire Donc ensuite vous pouvez le partager, spammer dans les conversations Skype euh, Comme des kikous, ça, ça marche quand même, tu vois il y a quand même quelques personnes qui vont regarder des vidéos comme ça, je me souviens, moi des fois quand je vois dans une conversation, les gens me spamment des liens, des fois je regarde, donc euh, faites comme moi et spammez les gens. Bref, euh, on va présenter le serveur Vecano. qu'est-ce que t'en penses Il euh, y a des choses que j'ai oublié que tu voulais qu'on rajoute dès le début. Non, non, tout est good, voilà, pour ceux qui veulent peu peu trailer, vous pouvez avoir des grades, des kits et tout, et puis voilà. Ni... Mmh donc mon ami Vulcano Game, moi je vais te, je vais te présenter un peu qu'est-ce que je me souviens de l'ancienne version Donc je vais expliquer un peu le concept et puis toi tu vas nous expliquer qu'est-ce qui est nouveau et puis quelques petits trucs que j'aurais oublié Ok ça te va comme ça pas Donc, les amis, c'est un farm to win. Un peu comme iFaction. Si vous vous souvenez de iFaction, c'est un farm to win comme ça, compétitif, etc. Vous devez acheter des points. C'est différent que, que farmer les points. C'est acheter des points. Vous devez faire euh, point shop. Si je me trompe pas, c'est ça la commande. Et vous avez euh, des points que vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez sélectionner le nombre de prix d'un point. Euh, le prix d'un point ce moment, c'est 3000. Je sais pas si ça va changer. Ça va changer ou pas Non, ça va être, ça va être ce prix-là. 3000. Et là, vous pouvez acheter le max de points que vous voulez. Quand vous achetez les points, vous faites péter. Use pour euh, rajouter des points au classement, et ça va se rajouter au classement. En ce moment, il n'y a aucune euh, faction, mais quand vous allez vous connecter le 4 novembre, les amis, il y aura des factions. Aussi, juste à vite fait, à préciser qu'il y aura euh, des Youtubers sur le serveur, donc il y aura Chasseur de Tulipes et d'autres Youtubers euh, assez connus, donc si vous avez envie de venir jouer avec vos Youtubers favoris, c'est le euh, bon moment. Moi-même, je vais y jouer. Je vais faire des admin séries, vu que c'est un serveur sur IP, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais l'IP est dans la description, et c'est un serveur sur IP. En 1.8, je vais faire des admin de série, ça va être vraiment magnifique, ça va être drôle. Donc, si vous avez envie euh, que je fasse des admins de série, laissez un pouce bleu dès maintenant. On verra s'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent le retour des admins de série. Je me souviens que les admins de série faisaient quand même 20 000 vues, etc. Déjà, Vulcano, je vais juste te dire que c'est le plus beau spawn que tu as eu sur tous tes, tes serveurs que tu as fait. On va pas se le cacher. C'est le plus ah beau bah spawn que tu as eu exactement. sur tous tes serveurs. vraiment tous les plus, plus, plus beaux buils. Clairement, les plus beaux buils, jamais eu au début le si beau. Donc, mmh. euh, clairement, le plus Ensuite, euh, qu'est-ce que je me souviens vite fait, je me souviens qu'il y avait une boîte random, euh, ça je sais que c'est cool parce qu'il y a une boîte, je sais plus c'est où, c'est Warp Ren, euh, Box Random Kit, en fait il y avait une box, ce que vous pouvez... ouais voilà, je me souviens de celle-là, je me souviens de ça, non mais sinon entre, en gros c'est quoi les nouveautés du, euh, du serveur mon ami Vulcano Ok, donc je vais revenir rapidement sur les trucs qui avaient déjà la dernière version. Donc la box random kit, en fait, c'est juste c'est un kit en fait que tu peux avoir et en fait ça donne un kit aléatoire tout simplement. La box community, donc en fait c'est une box quand une personne achète sur la boutique, en fait tout le monde la reçoit. Donc pour ceux qui ne peuvent pas forcément payer et pour ceux qui ont un peu plus de PB, qui ont des PB qui restent, bah, ils peuvent acheter une box community et tout le monde la reçoit. Donc ok, exemple, bah, pour ceux qui ne pas ce payer que je vais vous faire, c'est que pour la box community, le jour de l'ouverture, j'en ajouterai une sur la boutique, les gars. Comme ça, tous les joueurs qui sont connectés ils pourront essayer d'avoir une avoir des items qui sont dans la boîte ici que je suis en train de vous montrer Donc je, moi le jour de... Je, je vais vous le montrer, je vais vous en acheter une à toute la communauté le jour de l'ouverture Un peu plus tard dans la soirée genre 20h ou quelque chose comme ça Mais je vais quand même vous en acheter une ok Continue Vulcan, désolé de t'avoir interrompu voilà. Pas de problème, pas de problème. Donc ensuite, il euh, y a les box normales, les boxes bot, magical fixe, c'est genre euh, les boxes qu'on peut give, des trucs comme ça, voilà, c'est toujours cool. Euh, ensuite, on a rajouté quelque chose vraiment très important pour favoriser un bon farm to win, parce que voilà, il y a beaucoup de main ça les serveurs qui sont moins en moins, enfin, pas de moins en moins, mais il y a plus trop, trop de vraies vraies farm to win. Donc on a décidé de rajouter une commande slash shop, comme slash si shop. la tester ouais et, Ah ouais, euh, ok, vois, y fait, kits, il y a les kits, avec... home, commande achat spawner et autres. Voilà, donc les kits, c'est surtout les kits qui sont un peu spéciaux, simplement parce que les kits, donc là pour le moment on en a que 6, on va en rajouter ensuite après, mais les kits, tu peux les upgrade en fait, cest à dire. Donc en gros, par exemple, quand tu vas sur un kit, par exemple, si tu peux aller, tu cliques euh, gauche sur le kit, et ensuite tu vois, t'as 3 levels du kit. Ah ouais, t'as un, un truc de merde, ensuite quand tu l'améliores, clique, ah ouais, il devient enchanté, et le troisième, j'imagine que c'est un diamant. Non, même pas, mais ouais, ok, je vois, c'est pas, pas un serveur kit, on peut voir que... C'est pas trop cheat, hein, les armures et tout, les kits et tout, c'est comment ça se tourne aux du P2, P1, ouais. Bah, du coup, c'est. Enfin, après, au niveau des stuff, reste euh, ça, ça, ça, un serveur, tu vois, genre le oh, ouais. donc le P4 c'est facile à toi de pouvoir. Mais genre dans les kits et tout, c'est pas cheaté, genre vraiment on favorise... Ouais, c'est ça, c'est ça des que je quoi. dis, c'est du un, P2, P2, P1, P2, c'est cool ça. Ok, et puis euh, c'est comme ça aussi pour les spawners genre Est-ce que les gens peuvent upgrade les spawners et ce genre de trucs donc, ou pas Donc du coup, non pas pour les spawners spécifiquement, donc là après, donc là, les spawners comme tu vois c'est en coming soon, donc après on est encore un peu loin de l'ouverture, on a le temps, donc ça on va rajouter là. On va on a rajouté, donc tu vois les histoires, tu peux acheter plusieurs homes. Ouais, ça j'ai euh, vu, il y a juste 5 euh, homes de disponibles pour l'instant, mais ouais. Voilà, 5 homes, après on verra pour on verra plus tard que si on Comment... a des de rajouter, etc. Les hoppers sont incraftables sur la version, donc du coup, euh, le seul moyen de les avoir c'est bah, de les acheter tout simplement, donc c'est juste pour éviter qu'il y ait trop de... De trappe de partout, des trucs vraiment avec des hoppers, c'est un peu trop cheaté. Donc, du coup, les hoppers sont incraftables, faudra juste les, Faut acheter. juste les acheter au shop. Même chose pour la pioche euh, à spawner, c'est ouais, dans ouais. le P -P shop. Oh, là, PS Shop. Ou pas là, j'ai fait PS, c'est normal. C'est la même chose que, le... que pour les points, les gars. Vous choisissez une pioche à spawner, ça coûte 10 000 dollars environ et elle a une usurabilité de 1. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va pas se le mentir, les gars, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, c'est intéressant parce que voilà. tu peux miner les spawners qui sont dans la map, il y a déjà des spawners dans la map Donc ça c'est cool, vous pouvez avoir ceux-là gratuitement si vous êtes euh, un joueur qui farme beaucoup et qui a les spawners dès le début Euh, de l'harmonie dès le début Donc ça c'est cool, ensuite continue l'ai pas Après, donc, voilà, donc par exemple à la première version beaucoup de personnes nous demandaient aussi euh, D'éviter, euh, tu sais, qu'il qu y ait un shop juste au spawn et qu'il est ait pas de commande Donc du coup on a ajouté une commande qui c'est sage farm Sage euh, farm ouais Juste pour vendre à distance, pour acheter à distance long parce que voilà, les gens ils disaient on passe nos temps tu vois à... De, de passer de notre base au spawn pour vendre quoi donc c'est un peu chiant quoi donc du coup on a rajouté cette petite commande ah ouais, ouais c'est ouais, petit... pas mal les voilà, blocs le les trucs comme ça désactiver. Bon, c'est chez nous les prix en ce moment mais je crois que vous avez vous allez ah oui, le terminer non, ouais. là, là, pour moi il est pas fait là on est en train de ah, okay, okay. refaire de tout mettre à notre façon et que ça ça sera fait ça sera un pas le même petit truc à l'ouverture donc le nether est off donc euh, tous les trucs vous pouvez lâcher justement dans le slash farm et par contre le nether le pardon c'est vraiment un end euh, full customisé qui va vraiment favoriser un max le pp un peu un peu à l'htf, enfin euh, un peu comme sur, sur les serveurs htf tu vois ouais c'est intéressant parce a... qu'il y a des spawners à blaze des spawners en normand donc les gens peuvent venir farmer sans nécessairement payer parce que, regarde ici il y a des spawners à blaze là bas il y a des spawners en normand donc vous pouvez avoir des et des blaze rods et de l'XP assez facilement. Par exemple, vous faire attention parce que le pp est activé d'après moi, right? Ouais, ouais, le pp est activé. il voilà. y a pas l'accès à faire slash home ou slash pond ou c'est seulement. Ils peuvent le faire quand même? Ils peuvent le faire, mais euh, comme tu vois, l'end est vraiment petit. Et euh, aussi, ce que je savais t'avais pas montré la dernière fois, c'était ici. Il euh, y a un petit endroit aussi où tu peux même avoir des. à spawner à crib Donc, du coup, en fait, tu ah, nice. de faire beaucoup de PVP pour Farm, etc. Il y aura des cœurs, etc. Et vu que l'end est assez petit, du coup, on a, on a fait un truc pour, pour que les gens puissent essayer de back pour pas donc, quand il y a des 15 v1 ouais. sous. Donc voilà, c'est une sorte de petite preuve, que là comme tu voir. Et puis, Ah ouais, comme ça, exemple, si la personne s'est fait 15 v1, bah, elle peut quand même sortir, euh, retourner dans la marque du monde normal. Ah ouais, pas mal. Pas la chef, et donc du coup, après ils apparaissent dans la warzone, euh, voilà, comme tu peux, comme tu peux voir. C'est si ouais. voilà, un, un truc un peu, un peu, un peu goutte qu'on a fait pour l'end, pour le, pour et, et je trouve ça pas mal. Plutôt stylé. Euh, ensuite, donc, aussi, j'ai toujours bien aimé les trucs que tu as fait sur ton serveur. Je je de Mais j'aime toujours les trucs que tu fais, les, genre les anti-back AP, les trucs comme ça, moi je trouve ça toujours stylé que les AP soient quand même genre en hauteur comparativement à la warzone, je ils sont toujours à peu près au même hauteur que la warzone, ça c'est plutôt cool, je t'avais fait ça sur la dernière version et ça je trouve ça vraiment intéressant. Euh, pour l'enclaim des AP, ça va être un claim quand tu sais exactement donc en gros on va unclaim le, les AP Nord et Sud le lendemain de l'ouverture, donc le dimanche à 17h je pense, ouais. et euh, les Est et Ouest, donc pour ceux qui n'ont pas pu stuff, qui ne peuvent pas trop être là le premier week-end etc, on, on unclaimera les AP Est et Ouest le, le week-end d'après encore, donc voilà. Donc va le va samedi le, prochain, le de, ok ok. Samedi encore d'après, voilà tout simplement. Vraiment beau la Warzone, j'adore mec ah eh bah ben, écoute merci mec. Donc ensuite je vais juste te dire revenir un peu sur le classement ouais. faction. Donc comme t'as expliqué, donc pour gagner 50€ PayPal. Euh, ah j'ai pas dit que ça... Oh je savais pas qu'on gagnait de l'argent ok. La première faction c'est 50€ ou 50€ total la première faction c'est 50 euros PayPal, la deuxième ça sera 25 euros point boutique et la troisième c'est euh, on va mettre je pense 20 euros point boutique. Nice. À savoir que ça ça peut varier, ça peut augmenter etc. Euh, suivant euh, les revenus, oui. serveur etc. etc. Donc la dernière version c'était euh, je me rappelle plus exactement du nom. Ouais de la je me gagne. souviens. Alors, vous avez gagné. Les, vous avez gagné 50 euros. Vous aviez posté un tweet et... euh, sur votre Twitter pour prouver qu'il voilà. avait été reçu. Okay, ouais. Oui oui oui voilà, pour prouver parce que maintenant il y a beaucoup de serveurs maintenant qui donnent pas forcément quoi donc euh, ceux qui croient pas vous pouvez aller sur le Twitter on avait mis un tweet pour bien montrer que, que l'argent avait été donné. Et donc voilà donc les deux moyens pour gagner gagner euh, le classement tout simplement donc le premier moyen c'est d'acheter des points comme tu l'as montré tout à l'heure avec le pts shop et euh, le deuxième bah, c'est de venir au totem donc il y aura un totem toutes les deux heures qui apparaît dans la warzone donc à cet endroit là où warp totem ouais. et euh, bah, faut... donc le but du totem c'est simplement de casser tous les blocs voilà la première faction qui casse tous les blocs sans se faire contrer entre guillemets, va bah, remporte deux points faction. Donc du coup, okay. euh, c'est les deux moyens d'avoir des points quoi. Ça c'est intéressant. Donc soit tu farmes les events soit tu farmes la tune. Mais j'ai une question. Les events est-ce que c'est juste le totem ou les K.O.T.H aussi donnent des points Non, justement, les K.O.T.H c'est encore c'est autre autre de ça en fait simplement. Le okay. totem c'est toutes les deux heures donc ça va faire vraiment en fait en gros les facs ou choisissent de se focaliser donc faire que du pp. Donc par, par exemple, ils, voilà, toute la journée ils vont ils vont au totem, ils gagnent le totem donc ils gagnent des points. Ou alors ils favorisent de, ils favorisent de toute la journée faire du farm etc. En fait c'est un peu équilibré entre les deux. Après il y a des facs qui peuvent faire les deux et pour pour gagner, la solution c'est de faire les deux et vraiment voilà, de, de bien bien jouer le truc. quoi. Ouais, y a, y a, les joueurs hein, trouveront des techniques de toute façon pour, euh, pour, se, pour trouver une façon de, de gagner plus rapidement des points, etc. Comme par exemple dans les factions, ils vont faire peut-être qu'il y 3-4 qui vont à l'autotem et 3-4 qui vont farmer la monnaie, etc. Il y a des limites de monde par faction, 15 non euh, 12, 12, 12, faction, 12 voilà. ok. 12. il y a des alliés et tout comme dab il y a euh, alliés alliés trucs etc on n'a pas mis de limite après on verra, on voit, on verra si c'est vraiment trop cheaté qu'il y a des fois qui commencent à avoir des alliés un peu de partout et que ça fait vraiment plus trop équilibré là on mettra des restrictions etc mais pour le moment on n'en met pas vu qu'il y a pas de problème à laver là-dessus donc, euh, donc voilà. aussi euh, qu'est-ce qui est intéressant les amis quand vous fait slash info vous pouvez voir que le petit gel est pétable les potions de fox sont, sont désactivées les hooper beacon sont désactivés la map fait 15000 par 15000 les kits sont disponibles au slash shop vous avez aussi plein de trucs comme ça des petites commandes comme slash commande qui vous informe tout vraiment tout ce, tout ce que vous avez besoin je t'invite à on va expliquer un peu, un peu le, le système du KOTH si tu veux bien. Ouais, alors du coup, je vais juste te dire aussi un truc. Si tu veux voir, c'est slash kit IG pour les kits euh, que tu peux acheter une game tout simplement. Minerai, équipement. Ma... Ah ouais. Voilà donc c'est un petit truc comme ça, je te TP aussi à la nouvelle box, donc la box légendaire qui est une box vraiment euh, bah, très, très cheatée Et puis avec un item légendaire tu peux gagner un gratte TeamSpeak etc là dessus euh, Donc pourquoi je te montre cette box simplement parce que euh, on peut l'avoir sur la boutique mais encore une fois on n'est pas on n'est pas farm to, euh, pay to win je veux dire Et donc du coup on a rajouté que cette box vous pouvez l'avoir dans le KOTA justement donc je vais te TP La clé tu parles pas la box, tu peux avoir la clé oh, Oui la, ouais, okay. la clé de la box, oui la clé de la box la Oh KTH, magnifique KTH, donc, les builds euh, dans la map ouais vraiment on a fait vraiment un maximum pour les builds pour que les joueurs aient une bonne expérience de jeu tu vois simplement là dessus et donc du coup voilà, le donc c'est ici donc il est pas si loin du spawn simplement et euh, donc tout simplement voilà le ouais, capture avec le kothash après vraiment la cité maya honnêtement elle est euh, juste immense dans le sens où il y a des souterrains de partout il y a des passages secrets partout c'est vraiment ouf euh, j'ai pris vraiment Écoute, je, je, je, je me suis juste amusé à, à faire le tour et vraiment c'est assez good. Et donc du coup tout simplement quand vous gagnez les KOTH vous pouvez avoir bah, des clés légendaires, euh, des, des stuff, des trucs comme ça en fait simplement. Donc en gros on va sûrement mettre en place euh un, un truc de tout simplement de KOTH loot avec des items, donc on est en train de réfléchir surtout à faire quand même que ça soit vraiment bon les KOTH, c'est un bon truc et on en fera, on mettra avec pas mal de temps et tout, ça va faire vraiment beaucoup de pp. Et donc, ça voilà, les loot on va faire des loot KOTH. mais en gros, donc, va les KOTH ça va être, euh, ça va être quasiment essentiel parce que si tu veux avoir l'épée le, légendaire, les, trucs, les items légendaires et les trucs comme ça, qui sont, que tu m'as ou ce que tu m'as été pp juste avant dans la boîte là. Faut, okay. Faudra que tu fermes les caoutages parce que le beacon il est pas craftable, tu peux l'obtenir que dans cette caisse là si je me trompe pas. Spawner à golem, spawner à blaze, spawner à vache, spawner à squeletton Item légendaire, c'est quoi exactement l'item légendaire C'est une. Bah, alors... OP. Comme tu peux voir, voilà, c'est une ou, c'est une ou. Donc là pour le moment, la ou elle est que tranchant euh, 6 et 3, recul de aura de feu 3. Mm -hmm. Donc bien évidemment, là on va la changer tout simplement parce qu'on a fait des tests. Donc les popos de force 2 sont désactivés, les popos de force 1 sont activés. On a fait des tests, elle fait pas tant mal que ça. Donc là on va, encore, on va encore la mettre un peu plus chi Donc voilà, c'est une ou comme ça. Euh, ce qui fait qu'elle fait break les stuff assez rapidement. Et euh, bah là elle va faire un peu plus mal maintenant. Du coup, donc on va la, nice. la rup un petit peu. Mais ça va vraiment être un truc assez rare et ça va être assez good. Niveau de on va terminer là-dessus. Niveau des prix, etc., c'est qu'est-ce qui est mieux à farmer, qu'est-ce qui est des joueurs farmer. Et ce genre de trucs Genre le shop euh, et Le shopping in-game Genre euh, qu'est-ce que les gens Vont devoir exactement farmer Vu que le shop Il est pas créé en ce moment Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'envisages Que les joueurs euh, puissent farmer Genre par exemple Le cactus Les melons Ce genre de trucs Dis-nous un peu euh, Qu'est-ce que les joueurs Vont devoir faire comme type de farm Pour pouvoir avoir de l'argent facilement Ok bah clairement euh, Pour pour moi de mon point de vue simplement donc on a favorisé ça aussi Vu que le nether est euh, bah, il est, pas, il est pas open simplement On a fait que euh, bah, dans le slash farm tu vas pouvoir acheter euh, justement les... Les sou la soulcène simplement assez chère simplement et euh... et donc du coup tu vas devoir acheter la soulcène assez chère donc les verruquiseurs ça va assez bien se vendre après comme c'est genre c'est quand même long il n'y a pas de farm automatique spécialement aux verru donc ça sera rentable mais euh, ça sera pas la seule chose il y aura bah, après le cactus les, les pastèques les choses comme ça tout en fait on essaye d'équilibrer vraiment un maximum pour que les joueurs euh, bah, aient vraiment l'embarras du choix pour ce qu'ils veulent farmer etc donc je pense que ça ça va être vraiment goût euh, donc du coup voilà vraiment, vraiment intéressant, les amis. Comme je l'ai dit, moi, je vais faire des vidéos base tour, sûrement. Je vais faire des, des admin series. Je vais essayer de sortir une admin série par semaine donc si, si vous êtes intéressé à venir sur le serveur le serveur je vous rappelle qu'il ouvre le 4 novembre à 16h et puis il y aura plein de vos youtubeurs favoris qui vont être là d'ailleurs si vous avez envie de contacter euh, des youtubeurs et leur dire de venir sur le serveur faites le dans les commentaires de leur vidéo ça peut vraiment être intéressant et euh, on va vite fait parler ben, je veux juste rajouter comme quoi que oui l'HDV ce genre de trucs. qu'on n'a pas nécessairement parlé mais les trucs classiques de, du serveur oh, nice. ils sont là quoi l'HDV, le slash trade des trucs comme ça il y a d'autres trucs que vous allez pouvoir découvrir sur le serveur le 4 novembre sur ce les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite, ouais, ouais, encore une fois, à revenir, Notez bien la date, à venir sur le serveur, c'est le 4 novembre. Il y a les kits qui sont remboursés pour de la dernière version, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est en 1.8, et puis, euh, voilà. Moi, je vous aime, les amis, c'était Icons, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!